Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une constellation que j'ai accompagnée et qui a particulièrement résonné pour moi, euh, c'était la, la demande de départ était autour de que faire avec cette prise de conscience que la collectivité n'est plus un espace dans lequel je suis soutenue. Euh, dans mes épreuves et, et n'est plus non plus un espace dynamique qui prend en charge euh, ses membres et qui euh, trouve des, des solutions euh, collectives euh, dans le gros bordel climatique euh, dans lequel nous sommes je m'appelle Nancy Darding je suis constellatrice de projets et je fais cette chaîne pour euh, partager les différentes euh, expériences de constellation. Si vous connaissez des collectifs qui pourraient être intéressés par un accompagnement où on met le corporel, l'énergétique au service d'un accompagnement systémique, euh, partagez-leur euh, cette vidéo ou une autre. Euh, alors, la question de départ était assez interpellante et faisait suite à l'expérience euh, de la personne sur son sur le Covid euh, et de se dire, bah voilà, euh, moi j'ai vécu euh, plein de choses qui ont été difficiles, euh, parfois excluantes, euh, et la collectivité n'a pas été là pour euh, ni m'écouter, ni me soutenir, ni euh, m'entendre, euh, euh, voilà, il n'y avait plus personne et, et l'autre devenait, euh, était dérangé par moi ou euh, l'autre euh, euh, était jugeant par rapport à moi et en plus de ça venait une autre euh, grosse question qui était, euh, la planète brûle je le vois, on est plein à le voir et euh, j'ai pas l'impression, j'ai plus confiance dans le fait que la collectivité va trouver des solutions, va être résiliente, va prendre à, à bras le corps ce problème qu'elle a elle-même créé. Et, euh, et donc du coup, j'ai vraiment beaucoup de désespoir par rapport à cette humanité. Alors je ne sais pas comment ça, ça résonne pour vous, mais pour moi c'était important de pouvoir... Euh, euh, entendre que pour elle c'était une prise de conscience euh, au départ j'invitais je, je, à ce que ce soit une croyance et qu'on aille regarder ce que cette croyance racontait d'elle et en fait c'était pas ça son souhait c'était d'avoir de, de la clarté sur qu'est-ce que cette conscience euh, venait travailler chez elle et comment euh, elle pouvait l'accueillir telle qu'elle donc du coup on a placé la conscience que la collectivité n'est pas un espace euh, qui, qui accompagne et qui euh, se, se met en route pour trouver euh, des, des solutions pour l'humanité. Donc on a mis un symbole qui représentait ça. Et puis elle s'est placée par rapport à, à ce symbole. Et bon, toute la, toute la, la constellation a, a duré une heure, donc... Euh, voilà, beaucoup de choses se sont passées, mais ce que je retiens et que j'avais envie de, de vous raconter, c'est qu'à un moment donné, elle s'est connectée à sa propre divinité, à sa propre grandeur, à sa propre brillance. Et depuis cet espace-là, qui était énorme et qui au départ... Euh, c'était comme un, comme un voile autour d'elle et elle était le voile et puis à un moment donné elle s'est sentie elle-même dans ce voile, je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais quand on est dans le voile du coup on est évanescent, on n'existe plus trop, mais si ce voile nous entoure et, et qu'on se connecte à cet espace, cette aura, cette brillance, cet aspect euh, lumineux de soi et qu'on est pleinement dans son corps, et que du coup on peut voir la réalité, on est pleinement incarné sur cette planète, et euh, ce n'est pas un hasard qu'on se retrouve en 2022 euh, euh, ici, à vivre cette expérience-là, et bien depuis cet espace, depuis cet espace où elle était connectée à sa brillance, et, et qu'elle habitait pleinement son corps, et qu'elle sentait euh, euh, son cœur qui bat, et ses, ses pieds, ses jambes, à ce moment-là, elle a pu regarder la, la, la, la conscience de cette collectivité qui, qui, qui n'est plus euh, ni soutenante ni agissante. Et euh, elle, euh, elle a pu la regarder avec beaucoup d'empathie. De, Et ce qui est ressorti de la constelle, c'est que c'est une phase que l'humanité doit connaître. Euh et qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de jugement, c'est une phase nécessaire. Euh, et à ce moment-là est arrivée la planète, et, et son cœur s'est mis à battre au rythme de la création de cette planète, qui en a vécu <rire> des événements <rire> Euh, et qui, qui a une longueur d'avance euh, sur la nuit des temps et sur tout ce qui se vit euh, depuis des, des milliards d'années et, et du coup voilà, c'était ces deux ressources c'était sa propre brillance, sa propre grandeur et euh, la perspective qu'on n'est que poussière euh, sur... Euh, sur une planète qui, qui, qui vibre depuis belle lurette et qui, qui pousse à, à l'humilité. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à, à commenter. Euh, J'écouterai avec euh, à une oreille attentive si, si ça résonne pour vous ou pas. Et avec joie pour une prochaine vidéo.